Les boys, salut les gars, c'est Weedman, content de vous voir aujourd'hui. Vidéo officielle 199 produits de la SQDC, les pelules. Oui, oui, oui, on l'attendait. Le produit 1 hein? euh, les gélules qu'on appelle en français, c'est ça qui est écrit là sur euh, le contenant. Et c'est pas écrit le taux de THC. Euh, la façon que c'est écrit là, c'est le nombre de milligrammes. Euh, je sais pas si c'est le milligramme par pelule, par capsule, euh, j'ai la possibilité d'avoir entre 6.5 mg, 6.5 à 9. Très chanceux, le tri euh, 8.37. Merci à Dominique. Dominique, qui est euh, énormément généreux, euh, qui veut que la chaîne de Winman fonctionne, euh, que la chaîne de Winman évolue, les gars, on remercie Dominique dans les commentaires, euh, 52$, 51$ et 60 sous euh, pour 30 capsules. Merci beaucoup Dominique, man. Euh, Dominique communique beaucoup avec moi sur Instagram. Merci beaucoup, ami. Faites comme lui, allez vous abonner sur mon compte Instagram, ça s'appelle Weed Indicoman. Euh, ma story, je mets beaucoup, beaucoup, beaucoup. De, de story, j'annonce mes lives, j'annonce les prochaines vidéos, euh, je mets des petites nouvelles, j'annonce aussi les euh, nouveautés à la SQDC. Euh, allez voir ça, Weed oui, Indicomand, puis je mets les photos des produits de cannabis de la SQDC et euh, je vais mettre une photo de ça. Les pelules sont bleues, hein? ça fait penser euh, au Viagra. Les pelules ici elles sont comme ovales rondes. Elles sont rondes. On dirait un, un œuf. Puis, euh, ça vous intéresse, c'est sûr. À l'intérieur, il y a comme un. La forme d'un marshmallow, un petit marshmallow blanc, là, comme ça. Regardez. C'est rigide, c'est très très dur. C'est décrit des dessus, ne pas manger. Est-ce euh, que c'est encore pour l'humidité? Hein? C'est écrit dessus de ne pas manger. C'est comme un marshmallow, même grosseur. C'est à l'intérieur. Je vais le laisser là. Qu'est-ce que ça fait comme effet? Est-ce que c'est efficace? Euh, C'est-tu de la marde? Euh, oui, non, non, oui. Là, pour commencer, Pink couche de San Rafael. Couch. Euh, je ne l'ai pas pu le goûter hein, parce qu'on en envale la capsule. Mais moi, j'aime ça. Moi, j'aime ça. J'ai eu 8.37. 8,37 mg. Euh, je pense que c'est beaucoup. Ici, c'est jusqu'à 9. Euh, si j'avais eu plus bas, si j'avais eu 6,6, est-ce que ça, ça aurait été différent? J'imagine que oui. Euh, J'ai pris ça euh, dans un endroit public. Et puis, euh, je marche. Puis après 30 minutes, je regarde l'heure. Parce que là, je me disais. Je pense, je pense, ça l'embarque. Je pense, ça l'embarque. Je vais fumer un 19,99% de THC. Un 20%. Ça la donne que c'est du pinkouche en fleurs séchée, en cannabis, là, tu sais. 20%, ça gèle plus. Okay? Au début, j'avais l'impression que la, la pelule, euh, c'était entre 5 et 8% de THC. L'équivalent d'un joint de 5 à 8% de THC. J'ai pas beaucoup d'expérience avec ça, ok? J'en ai pris seulement trois dans ma vie, deux hier, une aujourd'hui. Je pense que c'est à peu près. Je suis un gars qui fume beaucoup, OK? Un gars qui est habitué. Il y en a qui fume beaucoup plus que moi. Mais j'ai l'impression que c'est un genre de 10% de THC. OK? Je vais refaire d'autres expériences. Le boss, j'ai l'impression qu'il dure longtemps, euh, trois heures. Euh, ça, moi, ça m'a pris 30 minutes avant que, je, que ça l'embarque. Je trouve que c'est quand même assez rapide. Euh, j'ai déjà pris d'autres affaires là, dans le passé, et puis euh, des affaires qui fallait attendre comme ça. Là. Euh, puis Ça me prenait, moins une heure. Des affaires que ça désintègre là, dans le corps. Euh, j'ai déjà pris des jujubes aussi, deux fois dans ma vie. Euh, une fois, ça n'a rien fait du tout, du tout, du tout. Puis la deuxième fois, j'ai eu une mauvaise expérience, euh, j'en avais trop pris. Euh, j'avais eu deux sachets de jujubes par un site internet qui voulait que je fasse la publicité pour lui. Finalement, j'en ai pas fait. Pour ceux qui euh, le savent, j'avais laissé le vidéo peut-être une journée ou deux, je l'ai enlevé. Les reels le savent. Deux paquets, deux échantillons. Un qui avait 10 jujubes, l'autre qui en avait 5. Mais les deux, c'était 200. Okay, j'avais mal géré mon affaire, je pensais que c'était 100, 100 je ne sais pas qu'est-ce que c'est arrivé. J'avais pris 2-3 jujubes de 20 mg chaque. J'avais fait un, un, un overdose, j'avais vraiment trop de mg. Qu'est-ce qui arrive là-dedans, c'est quand ça commence à embarquer, mais là tu ne sais pas quand ça va finir. Euh, c'est pour ça que j'avais eu une vraiment mauvaise expérience avec les jujubes d'un site internet parce que euh, j'en avais vraiment trop pris. Ça ici, 8,37. Après 30 minutes, comme je te dis, je me suis man, je pense que ça marche. Je pense que je l'ai. Mais là, tu sais que tu en avais juste pris une. Il y a du monde qui nous ont suggéré en prendre trois vu que je suis un consommateur habitué, régulier. Mais je voulais vraiment. voulais vraiment voir, là, une, ça fait quoi, tu sais. Puis dans ma vie, je vais en racheter. OK? Je sais pas pour quelle occasion je pourrais avoir ça, mais si ne veux pas sentir le pot, euh, c'est le fun, man! Hein? C'est le fun parce que... C'est le fun. Mes yeux sont un petit peu vitreux. Je ne sais pas, si c'est parce que j'étais très, très, très fatigué. OK? Euh, après deux heures et demie de temps, j'en ai pris une deuxième. J'ai mangé. Et puis après... Une heure que j'ai fini de manger et pris la deuxième pelule, je tombe Mais je ne sais pas si c'est parce que j'étais très, très, très fatigué. Je pense pas que ce soit à cause de la pelule. C'est sûr que ça l'a aidé. Mais euh, agréablement surpris. Je pensais être sûr de ne pas aimer ça. J'étais sûr de ne pas aimer ça. Mais, il faut que je le réessaye. Je vais sûrement faire une autre vidéo là-dessus. Euh, deuxième partie. Pour euh, peut-être être assez... Essayer d'être un petit peu plus précis dans le... Taux de THC comparable à un joint. En ce moment, je suis peut-être à 10. J'hésite... J'hésite à, à aller vers 12 ou aller vers 8. Je ne penserais pas me tromper tant que ça. Peut-être d'aller je pense 10. Je pense 10. Mais j'ai pas eu l'occasion de fumer beaucoup de cannabis à 10%. Puis les fois que j'ai eu à fumer du 10%, c'était souvent avec CBD 10%, mettons. Puis c'est mieux avoir du CBD au même taux de THC qu'un gars avec un joint de THC pas de CBD. Tu sais. Si tu as du THC 10% dans un joint, puis tu as un joint à côté avec 10% de THC et qu'il y a du CBD... Prends-les, c'est un extra. Euh, ouais, oh, mais ça te fait rien, moi, du CBD! Ouais, mais c'est un extra. Même si ça te fait rien, prends-les, c'est un extra. C'est comme... Euh, c'est un extra. Oh, hein? Mais... Pour ceux qui aiment le cannabis, qui pensent peut-être que ça pourrait... Euh, être bon, je sais pas, moi, euh, tu vas dans ton party de Noël, là, tu sens pas le pot, euh, t'en prends une, tu vois le feeling, puis euh, ça, ça passe man, c'est bon, c'est pas pire. C'est léger, c'est très léger, c'est très léger. Euh... C'est vraiment léger, je, je, je vais en reprendre un autre, je te reviens là-dessus. J'ai un autre sujet à te parler, Canopy. Ok, Canopy, euh, tu sais, et uh, c'est sûr que Canopy va faire faillite. Il euh, n'y a personne qui dit ça, c'est juste moi qui dis ça. Euh, Inquiétez-vous pas, là, euh, partez pas en peur là, euh, pour ceux qui ont des actions Canopy. Mais euh, Canopy, moi je pense, c'est mon opinion que ça va faire faillite parce que c'est pas du bon cannabis, le prix est trop élevé. Euh, ils vont mettre ça. Le, ça va réussir ces tablettes. Ils se sont associés avec, euh, je ne suis pas sûr, Constellation euh, Brand. Je pense que c'est eux là, qui fabriquent la bière. Puis, euh, ils se sont comme associés à un contrat. Mais là, ils sont en train de voir là, que le THC est absorbé par l'aluminium. Les boissons au THC, quand tu bois, il n'y a plus rien là-dedans. Il n'y a plus de THC pantoute ou ça a diminué. Oublie ça, man. Oublie ça. Je pense pas qu'ils vont aller vers la vitre. Aucune idée, man. Mais là, j'ai vu des photos. Puis canopies, euh, ils ont déjà des, des canettes, là. Il a déjà des canettes de, de fête et tout ça, mais euh, tu buzzes pas comme qu'ils disent. Hein? J'ai pas eu un article sur Yahoo. Et puis euh, en anglais, c'est cans sock. Okay? Les canettes sus de THC Buzz. Okay? Le buzz du THC. Out of pot drink. Fait qu'ils sortent le, le, le, le, le, le, THC, le buzz de THC des drinks de pot, C'est facile à comprendre. En tout cas, en tout cas. Euh, Ils vont sûrement améliorer la, la canette. Est-ce que ça va coûter plus cher? Je sais pas, je sais pas. Mais c'est pas euh, de bonne Ce hein? C'est pas bien, ben positif pour Canopy. Euh, D'après moi, le contrat va tomber à l'eau. Euh, Constellation brand, les autres, ils vont. Ça leur intéressera pas de continuer là-dedans là si euh, les gens qui achètent ça voient que c'est pas efficace. Ça, c'est un pink couche. Quand tu filmes 2-3 portes, ça ne prend pas 30 minutes, là, tu comprends? Ça prend 2-3 minutes puis tu le sens tout de suite. Fait que Ça, écoute. 52 dollars, 52 dollars, t'en as 30 okay? C'est 30 joints de 10%. Vois okay? ça de même. Euh, mais attends, attends. Je vais quand même en reprendre d'autres. Et puis, euh, je vais en prendre quand j'en aurai pas fumé. Écoute, quand je suis arrivé chez nous, là, après mon dîner, j'avais pas goût de fumer, fumée. Là. T'sais, pourquoi t'ai pas la litière, prendre ma douche, passer mon petit balai, t'sais? C'est efficace! C'est efficace! Mais je sais qu'on veut savoir c'est quoi le THC. Ça revient à quoi? 8.37 mg, sais. Il y en a qui voulaient que j'en prenne 3 de la shot sur Instagram, t'sais, on me parlait, mais... Je voulais vraiment savoir si... Ça bosse-tu? Un peu? Beaucoup? à 6,5 le minimum qu'on peut avoir euh, ça doit être du léger là, du, du très léger est-ce que Pink Couch je l'ai plus absorbé à cause des terpènes à cause du goût plus qu'un autre est-ce qu'il est plus efficace avec moi que si j'avais pris euh, si j'avais eu un autre saveur peut-être peut-être que le Pink Couch il y a le buzz du Pink Couch un peu plus Merci encore à Dominique là, qui, qui m'a donné ça. Là. Euh, merci beaucoup, mon ami. Là. Dominique qui veut vraiment que Winman continue, que la chaîne grossisse. Merci beaucoup, Dominique. De, dites un gros merci à Dominique là, dans les commentaires. Euh, hey, allez vous acheter un T-shirt Winman. J'attends le facteur. Allez m'encourager. C'est 35$. C'est de la grosse qualité. Euh, American Apparel. Euh, 35$, livraison inclus. Et puis, euh, il en reste pas beaucoup, c'est édition limitée. Vous allez avoir un j'attends le facteur. Imaginez, imaginez vous en avez un, vous, là. là. Euh, il en reste pas beaucoup. Patreon, merci à mes Patreons qui m'envoient 5$. Ou maintenant, aussi, la possibilité de m'envoyer 3$ par mois pour m'encourager à continuer dans mes vidéos, euh, me supporter, supporter la chaîne. Euh, ils ont quelques avantages, hein? vous voyez des vidéos à l'avance. Et puis, euh, un gros merci à tout le monde qui m'encourage. Peace! À la prochaine, dans ma prochaine vidéo. Merci.